Les femmes sont en majorité à l'origine des menaces, des menaces physiques, de l'intimidation et de la violence physique. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez vous moi. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle cette fille Ah ouais, je l'ai déclé. Oh trop fort, trop fort, l'orquelle trop fort, je ne peux plus parler ça y est, on l'a, on a les droits, ou plutôt, on a la source, on a la preuve. Euh, vous l'avez constaté, c'est le moment des Grenelles, du Grenelle, des violences conjugales. Je vous en ai parlé avant le début de ce micro-événement. Je vous ai expliqué à quel point c'était de la. Ça n'était que de la rhétorique média-politique en, en cinq points. Je vous renvoie à ma vidéo sur le même thème. La séquence un, inventer un mot, enfin, en tout cas, l'extirper. Le, de son contexte d'origine, ou prendre un nom propre pour en faire un nom commun. Puis, le propager en communiqué de presse et compter sur la paresse immanente des journalistes pour le reprendre. Troisième clé de la séquence, souligner de façon tout à fait ingénue, souligner l'augmentation de la fréquence du, du terme dans les médias. Puis, quatrièmement et fin, se présenter comme euh, Contraint de traiter une urgence, c'est-à-dire de répondre à une injonction, alors qu'en réalité, ce sont eux, c'est le gouvernement pour le coup, qui a créé les conditions euh, objectives, qui a fabriqué de toutes pièces. Le Grenelle est était ou est toujours cet événement appelé à être récurrent annuellement et à être extrêmement euh, gynocentré ou androcentré selon comment on compte, c'est-à-dire à nous rappeler que les homicides dans le cadre de l'intimité conjugale sont l'objet, enfin sont à mettre au, au crédit des hommes, sont les, les, les, les fautes des hommes, enfin ce sont les hommes qui s'en montrent euh, les agresseurs qui les commettent et puis que les femmes en sont euh, unilatéralement les victimes dans tous les cas. Et les, les, les bretteurs, vous savez que nous sommes dans une époque de débat public, médias politiques, nous sommes dans une, dans une époque de plateau et de commentateurs, euh, Pascal Pro, Corinne Kelly, euh, euh, 3610, les chroniqueurs, etc., bretteurs, bretteurs et euh, l'un, en général le, le conservateur le, le néo -réac, le mec de bon sens euh, rappelle toujours que oui mais en réalité il y a une violence euh, féminine mais on dit qu'elle est spécifique euh, qu'elle est euh, psychologique euh, généralement on est en manque de, de références concrètes à citer, on n'a pas de chiffres alors là le monde nous a dit 30% récemment, le prochain débat où vous entendez que ce soit sur Twitter, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Youtube, sur ce que vous voulez. La prochaine fois que l'on vous cite des chiffres où les agresseurs seraient des hommes, vous allez citer la chose suivante. Vous allez citer cette vidéo, ou vous allez citer directement Elisabeth Bates, qui est PhD euh, à l'université de cherche euh, chercheuse on dit, à l'université de euh, Cumbria, qui a mené à bien une étude sur 1000 hommes écossais, a on a présenté les résultats au British Psychological Society in Glasgow, donc cela ne me semble pas être rien du tout, hein. pas, elle n'a pas montré ses résultats chez Hanouna ou chez Yves Calvi, et elle est arrivée à la conclusion suivante, la recherche montre que les comportements de manipulation et de contrôle étaient à mettre au crédit des femmes. Ce sont les femmes qui s'en montrent les coupables, plus que les hommes. Mais, alors ça vous allez me dire, on s'en doutait. Non, non, non, attendez, je vous ai promis plus que ça. Ce sont également les femmes qui, en majorité, c'est-à-dire plus de 50%, pas 30 comme disait Le Monde de façon pusillanime, les femmes sont en majorité à l'origine des menaces, des menaces physiques de l'intimidation et de la violence physique. Je vais vous montrer un exemple, là, récent, avec une, une femme qui a asséné un coup de, de, de verre cassé ou de bouteille cassée au visage d'un homme et qui est passé à 2 cm de l'éborgner. Les femmes se montrent également coupables du désir de contrôler leur partenaire. Plus souvent que les hommes, elles, font, elles, elles se livrent coupables, elles se montrent coupables d'agression physique. Les hommes ont, ont notamment coché, car c'était un questionnaire à choix multiple, ils ont coché des cases comme beating up, donc beating, beating up, c'est simplement frapper à main nue, kicking, donner des coups de pied, et menacer à l'aide d'une arme. En termes, je cite toujours Elizabeth Bates de l'Université de Cumbria, résultat présenté en Écosse à Glasgow à la British Society de Psychologie. En termes de, de haut niveau de contrôle et d'agression, il n'y a aucune différence statistique significative entre les hommes et les femmes, affirme à l'issue de cette étude Elisabeth Bates. Elle remonte également, donc pour tenter d'en dénouer euh, euh, le, le, le paradoxe, puisque les études précédentes étaient censées montrer que le contrôle et l'agression étaient des vertus, ou plutôt des défauts intrinsèquement et structurellement masculins, elle démonte même Elisa Bates, à qui nous rendons hommage sur cette chaîne, chapeau bas, chapeau bas Madame Bates, tu, as, tu, as tes, tu portes tes couilles, comme on dit dans le jargon, dans le métier. Elle démontre même que l'étude précédente de, du professeur Michael P. Johnson, qui doit être un collègue éloigné d'un certain Christopher Demit, cliquez dans le lien si de, dans le coin si jamais vous ne saisissiez pas l'allusion, hein, ce sont ces chercheurs en fait véreux et probablement euh, dont les résultats sont monnayés par des instituts euh, semi-privés ou semi-publics, et qui, à un moment, portant la, trop lourd la charge de leur trahison, à un moment avouent et confessent qu'ils ont trafiqué. Eh bien, Michael P. Johnson, l'inventeur du concept, ouvrez les guillemets, du, de l'intimate terrorisme, donc le terrorisme au sein du couple, le, ter le terrorisme intime, eh bien, Elizabeth Bates met au jour sa manipulation. Il avait en réalité truqué son échantillon en interviewant comme homme non pas des lambdas, des, lambda, des kidames dans la rue, mais en fait des prisonniers, c'est-à-dire des hommes qui, dont l'échantillon masculin avait déjà été présélectionné euh, et était déjà biaisé, et comme femmes, des femmes dans des refuges. Donc oui, effectivement, euh, <rire> si tu prends les femmes, si tu vas les chercher dans, dans, dans un service de violence à l'hôpital et que les hommes tu vas les chercher en prison, tu auras euh, déjà à la base un échantillon qui te permettra même sans, en, en te passant de l'étude, je te conseille de faire des économies, en choisissant aussi bien ton échantillon, tu peux déjà écrire la conclusion de ta disserte, la conclusion de ton échantillon, en te passant même du, du, du déroulement à ce, à ce stade-là, moi c'est facile. Les résultats sont confirmés par un organisme qui accueille et reçoit et prend soin d'hommes en situation de violence. Cet organisme s'appelle Mankind Initiative. J'imagine que c'est également au Royaume-Uni, alors Angleterre ou, les, ou Écosse, je vous laisse faire la vérification, je ne m'y suis pas livré. Le responsable euh, dont je vais citer les mots s'appelle Mark Brooks. Et Mark Brooks nous dit, euh, nous ne sommes pas surpris de ces résultats car... C'est le type même, c'est l'archétype des appels que nous recevons tous les jours à, sur la helpline. Euh, ce qui nous préoccupe énormément, c'est le, je cite, lack of awareness, c'est-à-dire le manque total de prise de conscience des services publics sur cette violence infligée aux hommes. Voilà, je n'en dirai pas plus, cette vidéo est très très courte. Je voulais simplement vous fournir un matériel pré-mâché et tout fait à opposer à vos rateurs et à vos bretters. Prochaine prochain argument Twitter, prochaine, euh, prochaine dispute sur Facebook, prochaine dispute ou, ou débat à un dîner ou quoi que ce soit, vous leur montrez ma tête de métech, vous leur montrez ces sources-là, et désormais on arrête de dire que la violence... Euh, conjugale féminine serait uniquement psychologique. Non, non, non, non, non. Ce sont. Elle s'appelle. Elle s'appelle coup de poing. Elle s'appelle coup de pied. Et elle s'appelle menace avec une arme, soit arme blanche, soit bouteille cassée, etc., etc. Et elle est au moins, au moins, au moins à 50, donc au moins... Alors, pour ne pas finir sur une note trop, trop triste, parce qu'on me reproche souvent d'être un peu, un peu tragédien ou tragique sur mes conclusions, j'ai quelque chose de très mignon à vous montrer, vous savez qu'on est mercredi, enfin, on est mercredi si vous me suivez en direct, si vous êtes abonné à la chaîne, ce que je vous conseille, et si vous avez la cloche donc vous êtes notifié en direct, Alors c'est le moment de vous abonner, parce que la prochaine fois, je vous démontre que les, ce sont les femmes les plus... ce sont les, les dirigeantes et les monarques euh, femmes qui déclenchent plus de guerres que les hommes hein. et la fois suivante on parlera de l'hystérie de l'hystérie féminine et je vous raconterai trois anecdotes qui se sont déroulées au cours des 15 dernières années où j'ai été victime d'hystérie féminine c'est à dire qu'une femme m'a hurlé dessus et m'a insulté et menacé et, et même touché en me poussant euh, avec le totem d'impunité qui était qu'évidemment je ne peux Répondre, je ne peux la repousser parce qu'elle va tomber, je ne peux la toucher. Donc, je vous raconterai ces trois, trois anecdotes là. Il y en a une qui m'a un petit peu resté là parce qu'elle s'est passée il y a trois jours. Donc, je vous, je vous ai promis de finir sur une note un peu, un peu moins triste, un peu plus positive que d'habitude. Vous savez qu'on est mercredi, mercredi c'est le jour de Suzy, ma femme de ménage, mais vous ne l'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu son petit pas discret, vous n'avez pas entendu les casseroles teintées parce qu'elle est rentrée dans son pays pour subir une petite opération à l'œil. Alors, comme elle me manque et que je suis très triste, je lui ai fait un petit cadeau de, de départ en espérant qu'elle revienne vite et je me suis permis de l'enregistrer au moment où elle reçoit le cadeau et vous allez voir c'est très touchant et elle est absolument adorable et on lui souhaite tous un bon rétablissement à Suzy. Un petit regalo pour elle, pour remercier la del bel travail qu'elle fait pour moi depuis quelques mois, donc la prie de l'appréhender. Merci. Merci apri. apri, apri, apri. Marco Bravo, oh che buono. Perché un giorno mi ha detto lei che le piaceva il profumo del De la... di quello che mettevo sì. sul letto, quindi è, è questo. Buono, grazie, grazie mille. Grazie, grazie a lei. It's time to blow this scene, get all the the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.